mais qui n'étaient pas mises en valeur. On est dans un territoire fabuleux. Ça m'a toujours euh, dirigé dans la notion qu'il fallait faire découvrir aux gens la beauté des choses. J'ai fait l'inventaire physique par photo de tout ce qui existe sur les 14 communes du canton, parce qu'après c'est trop vaste, chapelle, oratoire et croix. Euh, en complément des églises, mais qui étaient connues. Mais chapelle, et oratoire et croix. Et je suis en train de finaliser un DVD là-dessus, tout un document. J'ai rassemblé euh, à pour l'instant, momentanément, à la bibliothèque du Châtelet, deux armoires pleines de documents de, de, de toutes sortes, en disant qu'il faudra qu se trouver un local avec tout ce qu'il faut pour euh, mieux euh, pouvoir y travailler, etc. On était un petit groupe de cinq personnes qui est passionné par chacun avec sa spécialité. Il y avait le gars des moulins, celui, et ainsi de suite, vous voyez.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 Mon épouse avait fait le caté en région parisienne pendant des années et quand elle est arrivée ici, elle a fait la même chose. Et tout se passait chez nous, les enfants étaient déposés par le quart scolaire ou de, de leurs parents et elle était très orientée sur le plan religieux, je veux dire, était très pratiquante je dirais. Et elle m'a incité à redécouvrir certaines choses. Elle m'a dit « Oh, mais t'as vu, il y a tel objet ou telle chose qui est jolie, ça mériterait une, une photo, un truc comme ça. » Et de fil en aiguille, par euh, attachement à mon épouse, on... <rire> voilà. Ça s'est dé... développé un peu plus. Je disais bah, « Il y, y a tout ça dans ce territoire et personne ne le sait. » où personne ne le voit, il faut, il faut s'en occuper. Pour être plus précis, j'ai contacté bien sûr les deux euh, prêtres du, de l'époque sur place, ils avaient quelques archives, j'ai eu accès à ces archives, et surtout, avec une amie, je suis descendu, aux archives départementales de Savoie à Chambéry, tous les mercredis, piocher tout ce que je pouvais trouver sur ce sujet-là, dans les archives euh, locales. Alors, cette chartreuse, elle a eu deux, deux vies très difficiles. En 1515, elle est née en 1178, donc euh, à la demande de, de la grande, de la maison mère, financée par le comte Humbert III de Savoie, c'était encore un comté, c'était pas encore un, un duché, et elle a vécu sa vie normale jusqu'en 1582. Pourquoi cette date est c'est la seule que je donnerais importante, c'est parce qu'elle brûle entièrement. Il faut se baser sur l'ordre religieux des Chartreux. La maison mère est en grande Chartreuse géographiquement, et quand, dans les années en particulier, elle, elle a apparu dans les, au moment de l'an 1000 du grand renouveau religieux euh, sur le territoire, et la demande en vie monastique s'est très vite développée et a nécessité des lieux pour euh, accueillir ces futurs euh, moines. La grande chartreuse, quand elle a été pleine, elle a dit « Ah bah, ben, il faut qu'on en fabrique une autre, pas loin, euh, et on mettra les suivants. » Et de fil en aiguille, ça a commencé essentiellement par l'Italie et la Suisse, puis et la France régionale, locale, et ça s'est tellement développé que c'est devenu une entité énorme, enfin il y a eu jusqu'à 130 chartreuses quand même, et à l'étranger, en Allemagne, en Angleterre, il y en a au Brésil, etc. Et ici. Et ici. Et nous, nous avons été la 24e ou 25e chartreuse, construite après les autres, pour pouvoir accueillir toute cette demande en vie monastique, en vie hérémétique, qui, qui se développait. Elle est reconstruite autour des années... elle est fini de construire en 1650, un truc comme ça, et la deuxième aventure qui lui arrive, c'est la Révolution française. Comme vous le savez, les moines sont chassés, les abbayes, tout, tout ça, tout le monde est chassé de partout. Et l'ordre est donné par les préfets locaux, de, le préfet du Mont-Blanc par exemple ici, euh, de faire démolir tout ce qui est trace. Apparentes trop marquées, les clochers les trucs, et les chartreuses. À la vente de la chartreuse en 1793, c'est vendu au titre des biens nationaux. Qui est-ce qui achète On est tout surpris d'apprendre que c'est deux marchands d'armes d'Annecy. Pourquoi deux marchands d'armes vont acquérir une chartreuse en Bauge? Hein il se trouve qu'il y a une vie, une industrie métallurgie qui s'est créée depuis 50 ou en gros 50 ans avant et qui fait qu'elle fabrique, elle produit du fer. Cette production de fer, le hasard fait qu'en 1700 et quelques, 93, une production très importante vient de se faire, parce que c'est un cycle annuel, trisannuel généralement, la production vient de se faire sur le qui est, qui est où il y a des martinets, où il y a tout ce qu'il faut, des hauts fourneaux, pour produire du fer. Et les marchands d'armes d'Annecy, qui sont en fait des, en même temps fabricants, je dirais, recherchent des armes pour les armées révolutionnaires et essayent de, de produire des armes pour les armées révolutionnaires. Et ce c'est pas du tout la chartreuse qui les intéresse, c'est le stock de fer qui est en bas, juste à côté, à la corerie, au lieu d'accès à la... Ils achètent, et ils exploitent et utilisent ce matériel. Quand c'est fini, c'est très vite exploité, ils abandonnent... Ils, ils, pardon. Il confie à un entrepreneur de maçonnerie le soin de démanteler le site sur les ordres du préfet du Mont-Blanc qui a dit qu'il ne faut plus de traces, etc. Alors, contrairement à beaucoup d'endroits sur le territoire national, il n'y a pas eu, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, on est un des rares cas où il n'y a pas eu pillage des, des, du mobilier, je dirais, national ça a été vendu, pierre par pierre. Je peux aller à la limite euh, démolir la moitié du chef-lieu de Daillon pour récupérer mes cailloux si je veux reconstruire ma chartreuse. <rire> J'étais quand même un peu surpris, pas tout à fait surpris, mais j'ai pu constater que comme je l'avais fait dans le Jura dans ma jeunesse, que les gens d'un pays sont tellement habitués à leur pays qu'ils ne voient pas l'intérêt qu'on... On est presque des, des, des emmerdeurs au départ. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là Quand j'ai sillonné toutes les routes des Bauges pour photographier les croix, et... et, et, et et j'interrogeais les gens, est-ce qu'il y a une croix dans le coin, ce a... Les premiers temps, on se dit, qui c'est ce mec-là, qui, qui vient fouiller dans nos affaires, etc. Alors, je peux dire ça, par contre, je suis formel là-dessus, je, je m'en excuse et je, je l'ai dit pour autant aux gens du pays que je connais bien, s'il n'y avait pas eu notre apport de l'extérieur, alors qu'il y a... 40 ans quand je suis arrivé, 45 ans, euh, j'étais l'étranger, j'étais le Parisien, comme on disait, avec un air de mépris profond. J'étais le premier, à Bellecombe, étranger au, au village. Ben, tu sais, il a fallu euh, euh, arrondir les angles et surtout être très proche d'eux par aussi bien la vie administrative que la vie physique. Quand j'ai acheté le terrain et fait construire, tous les artisans qui ont travaillé à cette maison-là étaient intégralement du pays. J'ai dit, si je fais venir quelqu'un de droite ou de gauche, c'est foutu. À la fin, du chantier, quand on a fait le repas de fin de chantier, on s'est fait une java de, du diable entre les différents. Mais tu sais, si tu ne crées pas ce, ce lien, et comment tu sais après qui fait quoi, qui est qui. qui... C'est dans l'immersion dans le pays que. C'était une difficulté. Et puis à force de. de de côtoyer l'un l'autre, ils ont vu que j'étais pas le voleur du coin ni le farfelu qui venait les emmerder. Et puis même le contexte administratif, euh, de quoi ils se mêlent. Malheureusement, deux de notre groupe de, du patrimoine ont, sont décédés et je suis en train de reconstituer un groupe. On n'avait pas voulu se constituer en association. Je continue à, à avoir la même opinion, parce que la lourdeur administrative, tout ça, n'était pas le propos. Mon premier souci, vous allez être peut-être surprise, c'est trouver des gens. Moi, mon grand, grand souci actuel, c'est de dire, moi, disparu, qui j'ai pu former quand j'ai arrêté l'entreprise, j'avais formé des, mes successeurs. Je suis parti en leur donnant la clé et dit vous continuez. Ici, pour l'instant, à part ce petit groupe que je suis en train de constituer, mais qui est plus orienté pour l'instant dans la collecte d'archives.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 Avant, je venais profiter des oiseaux et de la montagne de minutes en vacances, mais je n'avais pas le temps de m'impliquer. Le parc n'était pas encore ouvert. Les, tous les travaux se faisaient dans des baracales GECO installées à l'usine Balmain là, au Jatelard. À peine arrivé ici, j'étais très souvent dans les baraques en train de regarder ce qu'ils faisaient, etc. Et c'est là que j'ai été un peu repéré par les uns et les autres, bien sûr, voyant que je m'intéressais au territoire. J'ai acheté ce bouquin le, de la Mémorand, que j'ai lu avec avidité, parce que je trouvais intéressant. Et, et après, il y a phénomène d'entraînement. De, <rire> je me suis découvert moi-même, parce que... Pendant mes trente et quelques années de boulot, je n'ai pas eu le temps de m'occuper trop d'activités de, de, de, lo de loisirs de ce genre. Et quand je suis arrivé ici, le hasard a fait que j'ai découvert deux, trois objets religieux. Bon, parce qu'on n'avait pas 50 autres choses que la, en dehors de la nature. Et je me suis intéressé à... à à dire, tiens, si, si je faisais un peu une synthèse sur euh, le patrimoine religieux des Bauges du cœur des Bauges J'avais lu un ou deux euh, bouquins d'un abbé qui est très célèbre dans, dans notre coin, l'abbé Laurent Morand, qui a fait trois volumes sur euh, différents sujets. Et... Je me suis dit, bah, dans la continuité de cette idée, euh, si je faisais un peu le bilan, au bout de... Parce que là, lui, c'était 1889, 90, 91, Je veux dire, pas 100 ans après, mais 70 ans après, voir ce que c'est devenu, ce qu'il en est. À ce moment-là, il existait à, au Châtelard un maire qui était un passionné de patrimoine. Et euh, une nénette de l'Office de tourisme me dit « Ah, mais il y a, y a un monsieur qui, qui fait déjà un très gros travail, il a un petit groupe d'amis, qui se.. il faudrait que tu le rencontres. » Je l'ai rencontré et c'est parti comme ça. Et là, ce brave homme était en même temps le président de l'association de sauvegarde de la Chartreuse d'Aillon. Et alors, à ce moment-là, j'ai dit, ben, moi, je m'occuperai du petit patrimoine religieux des Baux. Malheureusement, un an ou deux après, euh, ce monsieur, Henri Bouvier, est décédé. Et le conseiller général du moment, André Guéras, euh, voyant que je m'étais impliqué beaucoup dans ce domaine, euh, m'a fait venir et m'a dit « Est-ce que tu prendrais le, le, le remplacement d'Henri Bouvier à l'association ?» J'ai réfléchi, je dit « Pourquoi pas euh, ?» Et donc j'ai pris cette responsabilité-là. Très rapidement, euh, je suis désigné en tant que responsable de l'association de sauvegarde pour, avec le président de la communauté de communes du moment, Lucien châtelain, il me demande si je peux un peu veiller au grain. Et donc, pendant un certain nombre d'années, j'ai suivi le chantier à telle enseigne que ma, mon épouse me disait, bah, emmène le lit de camp et reste là-bas, ça ira plus vite. Alors, l'association la est créée pour motiver et, et appuyer toutes ces idées-là. Et finalement, une, une certaine coopération se fait et on décide que c'est la communauté de communes qui achète le bien, mais la communauté de communes dit « je veux bien être l'acquéreur, mais je ne serai pas l'exploitant ». On a cette chance à ce moment-là, grande chance, qu'on est en pleine gestation du parc naturel régional. Et on a de, bien sûr beaucoup de contacts avec le, les, les or, ceux qui organisent ce parc. Et on, on finit par décider que ce sera le parc qui sera l'exploitant principal. Principal parce que la mairie dit « Moi, je veux une petite part là-dedans. » Et nous, l'association, on dit eh, « Moi, et moi, je veux une salle là-dedans. Enfin, » L'idée étant qu'à ce moment-là, le financement est facilité par le fait que ces exploitants seront, financeront paieront un loyer et les emprunts faits par la communauté de communes seront remboursables dans le temps. Voilà. En dehors, bien sûr, de, des subventions et de tout ce qu'on obtient par ailleurs. Attention, je suis extrêmement jeune et, et je suis conscient qu'un jour ou l'autre, hein, j'ai quand même 86 ans,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 Pour toute chose, il faut un meneur de jeu, comme je dis toujours. Un meneur d'homme, un meneur de jeu. Si tu n'as pas quelqu'un qui prend à bras le corps un sujet et, et qui l'assume largement, même si ce n'est pas toutes ses fonctions qui sont en jeu, euh, je vois pas comment on peut avancer.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 Thank you.